Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma à Koh Samui. Aujourd'hui, je vous propose une visite virtuelle de Shawan Beach Road où je me trouve actuellement. Vous souhaitez savoir à quoi ressemble Koh Samui aujourd'hui Vous voulez connaître les activités possibles aujourd'hui à Koh Samui Eh bien, c'est parti Pour ceux qui connaissent Kosamui, c'est cette rue qui est en sens unique. Elle fait environ 2 km et je vous propose de la parcourir avec moi. Déjà à l'angle, vous connaissez habituellement peut-être ce grand commerce où il y a énormément de vêtements. Et nous allons nous avancer. Alors nous sommes à Shawang Beach, la station balnéaire par excellence. En deux mois, la vie vraiment reprend. On voit ce commerce à droite qui, d'il y a deux mois, n'était pas ouvert. Là, il y a vraiment des efforts de fait de la part des commerçants. Plusieurs personnes m'ont déjà sollicité pour aller voir sur place, à certains endroits, s'il y avait de la vie, de l'animation, des restaurants, des commerces ouverts à proximité. Donc, si je peux vous aider et que c'est dans mes possibilités, n'hésitez pas. Je ne le cache pas, je n'aime pas particulièrement Chaweng parce que je trouve que c'est une station balnéaire insipide qui ne ressemble pas vraiment à la Thaïlande. Pour autant, ça me fait vraiment très mal au cœur de voir avec tristesse tous ces commerces fermés. Mais je salue les efforts des commerçants qui font le nécessaire pour petit à petit réouvrir. On a du mal à savoir combien d'habitants nous sommes réellement à Koh Samui, mais Bien sûr, ce quartier hyper touristique souffre de l'absence des visiteurs. Pour autant, nous sommes au moins plus de 100 000 à vivre sur cette île. Donc, il y a vraiment de la vie sur d'autres parties. Ici, c'est un coin très connu de, des feta. C'est le coin de vie nocturne avec, euh, le, sur la gauche, le Arc Bar, sur la plage. Sur la droite, le côté euh, très festif. Ce bar est ouvert. Il y en a beaucoup parmi vous qui connaissent vraisemblablement les stationnements euh, des scooters tout au long de, de cette rue. Eh bien Actuellement, le, le stationnement n'est pas compliqué. Sur la gauche, l'entrée du hardbar. Le McDo ici à ma gauche est fermé. Burger King est fermé. Ici, un petit café qui est resté ouvert. Le côté de nuit euh, avec le Green Mango, etc., Galaxy Ice Bar, etc., sont fermés. Le Hard Rock Café est fermé. Magasin de chapeaux, maillot de bain, vêtements est ouvert. Salika Ils sont très contents quand on montre qu'ils sont ouverts parce qu'ils font l'effort de rester ouverts pour vraisemblablement très peu de visiteurs actuellement. Il y a des secteurs comme Bangrak par exemple qui sont très vivants. Sur la partie main road de la c'est très vivant également. Donc je vous garantis qu'il y a de quoi s'occuper si vous venez en vacances à Kosami. Magasin de massage ouvert, Shavarica! Magasin de sacs est ouvert, massage également ici. Alors, si vous voulez vous faire laver les pieds par les poissons, par contre, ça, ça n'existe plus actuellement. Et avec le Covid, je ne suis pas sûre que ça soit à nouveau opérationnel. Ici, sur la gauche, un magasin de vêtements et de bijoux ouvert. Sur la droite, nous arrivons à la hauteur du Central Festival. Alors, Central Festival, il y a pas mal de choses qui sont ouvertes, sauf le Starbucks Café est fermé, l'entrée de Central Festival est ici. Central Festival, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un centre commercial, un peu comme le Cap Costière à Nîmes, le Polygone à Montpellier, sauf qu'il n'y a pas d'hypermarché à mais simplement un supermarché avec des articles et des gammes de prix qui sont semblables à ceux de l'Europe. J'ai compté trois touristes tout à l'heure, en, en, en voici 2 de plus, ça fait 5. Ici, il y a un restaurant indien qui est ouvert. J'ai mangé là il y a 2 jours et c'est vraiment très bon. On continue. Alors, le ce Burger King est ouvert. La concurrence est en rude, le McDo a également réouvert. Je ne suis pas sûr qu'il fasse beaucoup de clients en ce moment. Mais en tout cas, celui-ci a réouvert. Pizza Company est fermé. Ici, il y a un restaurant qui est ouvert. Les bureaux de change sont fermés. Alors, il y en a sans doute quelques-uns d'ouverts de l'autre côté, mais de ce côté-ci, en tout cas, ils sont fermés. Globalement, vous le voyez, on a dû croiser une douzaine de touristes tout au plus. Alors, je ne vous cache pas que ce sont aussi des milliers d'emplois qui ont été perdus. La plupart d'entre eux sont retournés dans leur famille d'origine vraisemblablement dans l'Issan, pour la majeure partie d'entre eux. La problématique qui se posera sera la même que celle que vous avez connue en Europe, c'est-à-dire une pénurie de main-d'œuvre et de main-d'œuvre qualifiée. Il y avait deux commerces ouverts, un restaurant qui est ouvert également ici, Personnellement, je vis du côté de Bampo, c'est-à-dire la, la côte nord-ouest de Kosamui, et tous les restaurants sur la plage sont ouverts et fonctionnent vraiment très bien, notamment avec les résidents. Il s'agit de nombreux restaurants vraiment authentiquement thaï, notamment des restaurants de poissons. J'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos. Et du côté de Bantai Beach, qui est également à 5 minutes de chez moi, il y a vraiment beaucoup de restaurants qui sont ouverts. Voilà, pour ceux qui connaissent, je suis à la hauteur du Ozo, euh, c'est-à-dire que j'ai parcouru les 2 km de, de Shawang Beach Road, les 2 km qui sont en sens unique. Ici à droite, on a le passage qui n'est euh, pas vraiment une route, mais qui ramène de l'autre côté du lac. Je vais faire le, le grand tour pour vous montrer J'espère que je ne vous donne pas trop le tournis, mais mon but c'est vraiment d'essayer de vous montrer de part et d'autre de la rue et de vous apporter un témoignage en temps réel en ce samedi 27 novembre 2021. Voilà, mon but n'étant pas de faire de la polémique, hein, moi je sais pas, moi ce, ce, ce type de vidéo ne m'intéresse pas du tout. Donc, je préfère m'en tenir au fait, à vous montrer à quoi ça ressemble. Mais mon objectif aujourd'hui, c'est aussi de vous montrer qu'il y a d'autres parties de à Nuit qui sont plus vivantes, notamment la Chaoué. Donc, on va déjà commencer par faire le, le tour du lac, aller du côté du lac et vous allez voir qu'il y a un peu plus de vie dans ce coin-là. Et du côté de l'activité touristique ou des excursions, croyez-moi, tous les opérateurs touristiques sont prêts à vous recevoir et à vous faire profiter de très belles vacances. Une sélection est d'ailleurs présentée sur mon site web. Comme vous l'avez vu, la Shower Beach Road est assez triste. Tout le monde pense que ça va repartir un petit peu à partir de Noël. Ce pas le quartier qui va redémarrer le plus vite. On pense que Sherman Village, que j'ai montré il y a deux mois, repartira plus rapidement, d'ailleurs ils ont fait beaucoup d'efforts et je referai prochainement une vidéo pour voir l'évolution deux mois plus tard. Ici je me trouve à Shaoeng Lake, le lac de Shaoeng, où s'est tenu notamment pour Loy Kraton un petit marché avec des stands, il y avait de la vie, c'était très animé. À cette heure-ci, habituellement pour ceux qui connaissent, c nous sommes samedi 26 novembre je crois. Il est environ 17h20, euh, c'est la raison pour laquelle euh, le, le ciel est un peu plus bas et puis on, on est en train petit à petit de sortir de la saison des pluies, depuis deux jours euh, ça va beaucoup mieux. On n'a plus qu'une averse par jour, aujourd'hui il n'y en a pas eu, donc on, on est content de revoir le, le soleil. La température ne change pas beaucoup, il fait 26 à 32 degrés euh, tous les jours toute l'année à Kosabi. Actuellement euh, c'est très agréable. Donc si vous avez envie de venir en vacances à Koh Samui, ne vous arrêtez pas à Chaweng. il y a d'autres quartiers à visiter. Alors moi je ne suis pas fan des secteurs touristiques comme Shaweng euh, néanmoins euh, j'ai conscience quand on est en vacances qu'on aime aussi retrouver des ambiances de musique, des ambiances plus gaies. Je sais qu'il y a un restaurant qui a fait euh, une petite soirée hier soir avec un orchestre, il y a vraiment des, des restaurants qui font des efforts pour euh, attirer du, du public, notamment les résidents, mais aussi pour que les quelques touristes qui sont là trouvent euh, une, une animation. Donc Ne soyez pas inquiets, vous trouverez plein de petits restos ouverts, des petits et Quand je dis petit, euh, vous avez compris, ce n'est pas du tout péjoratif, je, je parle des petites structures. Euh, et c'est plutôt un, un petit mot attachant, voilà. c'est un mot mignon dans ma bouche. Voilà, pour les, euh, pour les vilains les méchants, évidemment euh, j'ai mon masque, je me suis isolée ici pour vous parler mais euh, dès qu'il s'agit de, de, de, de parcourir les rues où il y a du monde, euh, le port du masque est obligatoire assorti d'une amende d'environ 2000 bahts, euh, donc c'est pour un Thaïlandais mais aussi pour un résident 2000 bahts c'est énorme, ça représente environ 58-60 euros, quelque chose comme ça donc euh, on porte le masque euh, dans la rue, euh, dans, dans les commerces, euh, etc. Mais bon, je crois savoir que dans, en Europe c'est bien reparti pour que vous portiez à nouveau le masque très longtemps et très souvent. Voilà le lac de Shawen. Avec en haut ici euh, la pagode depuis laquelle on a une très jolie vue sur le lac, mais aussi sur l'aéroport de l'autre côté. Alors c'est vrai qu'actuellement je ne vous montre pas les plages de Koh Samui bah, tout simplement parce qu'avec euh, la saison des pluies qui a été particulièrement terrible mais je pense que d'ici une quinzaine de jours euh, ça va se régler. La mousson habituellement euh, s'étend elle commence à diminuer là déjà, on le voit hein, depuis quelques jours. Ça, ça devrait s'étendre jusqu'à peu près au 8, 10 décembre. Dans les textes, c'est jusqu'à mi-janvier, donc on peut s'attendre à avoir des orages jusque là, mais euh, ce sont des orages qui sont plus et ponctuels. Donc voilà pour Wang aujourd'hui. Je vais faire un petit passage supplémentaire maintenant euh, autour du lac de Wang parce que la, la route euh, qui euh, contourne le lac est beaucoup plus animé, surtout à cette heure-ci. C'est l'heure de sortie du travail, c'est l'heure où les Thaïlandais vont s'approvisionner en, en plats. Donc je vais faire ce, ce petit passage maintenant. Il y a quelque chose qui s'est vraiment développé à Kosanui pendant ces deux années pratiquement de Covid c'est la, la livraison. Les services de livraison en scooter se sont, sont démultipliés de manière exponentielle. Il y a vraiment beaucoup de restaurants et de différents lieux qui proposent un service de livraison. Poignée de base. Alors ce côté-là est un petit peu plus animé. Je suis toujours sur la route qui contourne le lac. Alors crabe, c'est une... Le... L'application qui sert aussi de taxi. Au niveau des taxis, ça a évolué également de manière impressionnante. Il semblerait qu'il y ait une nouvelle volonté de certains taxis de vouloir appliquer le taxi jusqu'à présent, c'était plus des forfaits qui étaient appliqués. Et en parallèle, euh, se sont montés des taxis qui se sont mis sur un club, euh, sur lesquels vous indiquez euh, avec un peu comme des pères, votre destination de départ, destination d'arrivée, vous connaissez à l'avance le tarif qui vous sera demandé. Et bon, effectivement, on a des différences de prix qui sont assez colossales par rapport à ce qu'on connaissait avant. Voilà pour Shaweng. Je voulais vous montrer qu'il y avait quand même des coins qu'il y a de la vie. Ici, il y a des Dites-moi dans vos commentaires si vous avez envie que je vous montre Kosamui et quelle partie de Kosamui plus particulièrement. Je me ferai un plaisir d'aller voir pour vous euh, quoi ça ressemble aujourd'hui parce que j'ai bien compris que ce qui vous inquiète avant de venir, euh, au delà des formalités qui ont été euh, allégées, euh... Bon, il y a des évolutions, la Thaïlande essaie de, de s'adapter petit à petit tout en essayant de ne pas prendre trop de risques euh, au niveau de, du développement du Covid, donc ils, ils font des essais, si ça, si ça marche ils font des évolutions, donc c'est vrai que ça peut évoluer du jour au lendemain euh, dans un sens comme dans un autre. Donc, j'ai envie de vous dire que ne vous précipitez pas sur, euh, euh, sur l'achat des, des passes. Attendez que la, la réglementation évolue. Si vous, vous y prenez 15 jours, un, un mois avant votre départ, en espérant que l'ambassade ne soit pas saturée, vous devriez pouvoir euh, obtenir les, les formalités qui s'imposent. Voilà, en tout cas, à bientôt à Kosamui Et puis, j'attends vos commentaires. Merci de suivre ma chaîne. À bientôt. 拜拜